Le nœud national RDA France a démarré le 1er mars 2018. Il est porté par le CNRS et animé par moi-même, Françoise Genova, qui travaille à l'Observatoire Astronomique de Strasbourg, et Francis André, de la direction de la formation scientifique et technique. On entend parler de RDA, de RDA Europe et maintenant de RDA France. C'est très facile de s'y perdre. La RDA, c'est une organisation internationale qui a été créée en mars 2013. Elle organise des plénières tous les six mois et elle abrite des groupes de travail et des groupes d'intérêt pour travailler sur tous les aspects du partage des données scientifiques. RDA Europe, c'est une série de projets qui a été financée par la Commission européenne depuis 2012 en soutien à la RDA, donc à RDA internationale. Le projet actuel s'appelle RDA Europe 4.0. Il a commencé le 1er mars 2018 et il met en place des nœuds nationaux, dont un nœud national en France. Le nœud national a mis en place une page web, RDA en France, qui se trouve parmi les nœuds nationaux dans le site web de la RDA. Il suffit de cliquer sur les liens « Groups et on voit apparaître le lien « Groupes nationaux ». Le Nœud national a pour objectif de faire connaître la RDA dans la communauté, d'encourager la communauté à participer aux activités de la RDA et aussi de l'encourager à adopter les recommandations et les produits de la RDA. Le Nœud national diffusera aussi des informations sur les activités du projet européen. Le nœud national a bien sûr des activités de base, la mise en place d'un site web, une liste de diffusion et de discussion, et une réunion annuelle. Une part importante des activités, c'est de discuter de la participation française à la RDA, avec le ministère, les organismes de recherche et les universités, l'ANR et les infrastructures de recherche de la feuille de route nationale. Nous pouvons organiser des réunions, et nous pouvons aussi participer à des réunions que vous organisez pour présenter les activités de la RDA dans un contexte spécifique ou pour animer des discussions sur les activités de la RDA qui pourraient vous intéresser. Nous réalisons aussi des vidéoclips tels celui-ci pour présenter les différentes facettes de la RDA et du nœud national. Nous faisons des traductions, nous avons traduit un excellent résumé de l'activité de la RDA qui s'appelle « RDA in a nutshell » en français, c'est devenu RDA en bref. C'est disponible sur la page web de la RDA en France et nous allons maintenir la traduction à jour au fil du temps. Nous envisageons également d'organiser des webinaires. N'hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire sur la liste de diffusion. Les adresses seront données à la fin de cette vidéo. Pour obtenir des informations complètes sur la RDA et pour participer à ses activités, il est fortement conseillé d'en devenir membre. Vous rejoindrez 7000 personnes venant du monde entier qui partagent vos préoccupations.